Faut savoir qu'il n'y a plus les, les tokens bêtes hein. donc Jandy c'est moins forte. Tamsin, je suis pas fan. Alors, remarque, il y a Mort-Vivant. Après, il y a Mécano. Ah, J'aime pas trop Mécano au moins. Carni. en vrai, Carni c'est rigolo. Le problème c'est qu'il n'y a pas Murloc, Bête, Démon, Uran. Mais il y a quand même des cris de guerre en Uran par exemple. Let's go, Carny. Dommage. Dommage. On n'a pas de cri de crit guerre. Très, très embêtant. Euh, Qu'est-ce qu'on prend On va prendre la micro Le mini Myrmidon, non Pas plus de stats. Ça va rarement rester taverne une, hein, je pense. Hein. Il faut prendre le mini. Genre de gagner quand même ses combats. Je vous souhaite un bon ok. Ok. Bon, dégueulasse. Super, Super. Enfin, euh, Maître Nguyen, ok. Bon, pour le moment, le départ est pas dingue. Il y a un peu des cris de guerre avec toutes les races. Hein. Euh, même en démon, il y a des trucs cool. Démon en Uran, en mort-vivant, naga, bon. Les autres persos, honnêtement, ils me plaisaient vraiment pas. Moi, j'aime bien Carni, mais là, c'est vrai que sans dragon... En fait, dragon, il y a pas mal de cris de guerre maintenant. Sans dragon, sans murloc. Sans élèves aussi. C'est moins fort, mais... Pourquoi ils ont de nouveau retiré les buddies Parce que c'est le gros patch Là, c'est le gros patch Les buddies, c'était le patch de transition. Là, on est sur un gros patch où ils ont changé 60 serviteurs. Ok, ça tient. J'ai <rire> pas vu ça! Ça tient pas! Allez, un petit crédit, please! Oh bordel, pétard! Ça c'est super fort, mais on va prendre des milliards de dégâts! Ou alors on up! Oh, c'est trop risqué, sécurité! Sécurité! On tente? Enfin, on va prendre des millions de dégâts, mais en même temps on gagne les combats, donc c'est bien aussi. Là, si on trouve pas le rewinder, on n'est pas bien. Roll, pourquoi roll Non. Après, je peux up, hein, j'ai le droit de up. Pouf. Ah, mais ça me fait gagner les combats. Au pire, je les vire. Hein. Franchement au pire je les vire hein. Si je trouve un Rewinder c'est cool deux, En fait c'est 2 dégâts par tour C'est pas énorme 2 dégâts par tour si ça nous fait gagner les combats C'est con mais quand on perd un combat on perd 6 en, en moyenne 6 hein, ou 7 Donc en fait si on transforme ces 6 ou 7 Vous voyez ce que je veux dire Si on transforme ces 6 ou 7 en 2 Bah c'est cool Le Rewinder il est taverne 2 de On a lui avec ça. En vrai 2-4-6 c'est cool hein, on peut-être peut, peut up. Il a up. Et il y a... après il a up plus pouvoir lui mais. L'éternel c'est peut-être pas fou hein. Oh, c'est ça et ça. Ok. Hein. Ouais, Elise, elle fait un peu peur parce qu'elle peut up pouvoir. Ok. Faut un rewinder là. <rire> Que vous avez une chance de l'emporter. Ah là, franchement, on est pas mal, Bob. Okay. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Bon, ça, c'est pas mal, en vrai, vu que ça marche avec ça. Ça, ça a été up à 5-2, hein, d'ailleurs. Crâne. Hop. Petit effet. Petit effet de la croustillance. Undersault Le crâne nazi. Ok. Ça te fait un mini Anubarak. <rire> tout C'est un tout piti Anubarak La mine de rien, on est à 32. Si on avait pas pris ces 4 6 on aurait peut-être déjà été à 25. Sans blague. Hein. La question, c'est si on les triple, on prend que 1, j'imagine. J'imagine, ouais. <rire> tu le triples. Bah non, tu prends 2. En vrai, ce serait bien à tripler ça. Mais c'est des beaux bébés. Hein. Franchement, là pour le moment, c'est intéressant. Pour peur de jouer contre Maître Nguyen. En général, il est très fort en tempo. D'ailleurs, s'il est fort en tempo, est-ce qu'il faut pas faire ça plutôt Je pense, hein. Pour être plus sûr. Merci, euh, Vazoug. Euh, merci pour le Prime. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Undersault. 7. Ouais, ça va tenir, hein, franchement. Euh, quoique. Oui, ça va tenir, hein. C'est beau en vrai d'arriver à tenir contre Maître On va nous gagner contre Maître C'est inespéré. Ouché. On oh, hop. Ça et. Non. En bah, vrai, on... Ouais, on roll et si ça nous plaît pas, on up. Deuxième crâne, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, il y a ça après. Hein. Ça là-dessus. Ah, j'aime bien. Hein. Pas nul en vrai. On vire les deux. Ça, hein, je pense maintenant. Henderson. Ok. Donc ça c'est un mort-vivant, venomé, v... <rire> toujours... jamais le dire, venimosité. Donc le premier, la première attaque qu'il a, elle a poison et après elle a pas poison. Allez. Ah il est là. Mine de rien ça a été vachement intéressant les 4-6 dans cette game Merci Frixos euh, pour le soutien, merci beaucoup Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais là ça nous a permis de tenir, rester à 30 Faire une stratégie un peu classique où... parce qu'en vrai on n'a pas trop eu de réussite sur nos, nos, nos cris de guerre Et on arrive quand même à être à 30 à ce moment là Donc euh, là les 4-6 rien que sur le côté tempo elles sont validées J'ai presque envie de dire que si j'avais eu Rewinder j'aurais presque forcé Démon Et ce qui aurait peut-être été une erreur On va up. On va acheter la micro. Bah mine de rien. Et mine de rien, mine de crayon. Euh, le faucheur, euh, moi, ça me plaît. Ce hein, que je suis en train de faire. Ça me plaît beaucoup. Ça me permet de up. J'ai de la tempo. La question, c'est est-ce qu'on joue lui first Entre mort-vivant En vrai, peut-être. Hein. Après il y a souvent un taunt à la con au début, non Si venin, on va dire venin. Mais veninité, euh, c'est bien aussi. Veninité. Venimeux. Le grouillon, pas le faucheur. Bah, c'est fa... marqué faucheur. Hein. Grouillant, faucheur, Nerubien. Merci Holdoric, profite bien de l'avant-première. Merci à toi. Merci de ton aide. Bon, qui est déjà Taverne 1000 Nous on est Taverne 4. Taverne 4. Taverne 5 pour XD. Taverne 4 pour... Non c'est moi. Je t'ai dit Taverne 4, Kun Taverne 4. Taverne 5 pour RDU. Bon c'est Elise. Le taverne 4 pour Azua. Il fait Harry Potter qui est Taverne 3. Ce serait cool d'arriver à choper le, euh, la nube hein. Le papa de lui hein. Oula il y a de la stat quand même Merci Jungle The 4 pour le soutien Merci beaucoup c'est gentil Ah ça c'est pas une très bonne attaque Je crois oh, qu'on va perdre hein. Oh non ça c'est horrible comme attaque Ça va. Ça, il s'est mis bien là. Ok. Bon, ça tient. De vous voir. Que tout se passe bien Déclenche les cris de guerre des serviteurs adjacents. Ouais, mais c'est une bête. Après, euh, Elise est quand même pas mal, hein. Ah, c'est quoi? C'est de sécurité? Lui, c'est pour euh, les gemmes? Non, on va prendre ça. Ma quête commence ici. On va un taunt, non? Uran, Uran. Restons en. Mettre de guerre, verre. Ah, sérieux là Je crois que je vais virer le... lui non Ok. Ou alors on... J'aimerais bien aller chercher une taverne 6 mais... C'est dur en vrai même au prochain tour. En vrai même au prochain tour ce sera dur. Ah c'est pas mal ça Je vais quand même faire ça en enfin, vrai si ça va sur lui ça reste cool Le, le board est pas si mal hein elle est importante En fait si je gagne ce combat je crois que je vais juste up Parce que j'ai besoin quand même d'aller chercher les 6 mais là mon board Putain ça sort bien parce que je vais crois que je dis je vais gagner mais c'est même pas certain Si je perds je peux pas up je crois. Ah si je vais perdre. Ah c'est dommage. Enfin, pas beaucoup mais c'est quand même peut-être suffisant pour ne pas pouvoir up. Nous sommes à 22. Ah c'est cool. Ah, lui, dès qu'un serviteur invoqué... Ah, il est cool, hein, en mort-vivant. Dès qu'il y a un serviteur qui est invoqué, il prend plus 3 PV. Non, mais il est trop bien dans ma compo. Je crois que je vais le vendre, lui. Je vais vendre les deux, là. Ou alors, je virilise, maintenant. Je crois que je, le... je fais ça et... Ou alors, je, je me dis, il y a quoi en T25 Ouais. Non, je le fais maintenant je crois. Et je le vends. Ouais mais le démon pour 3 PV c'est trop de dégâts. Je vais tripler maintenant. Quand t'as 25 il y a quand même des trucs cool. Hein. Bah lui il est pas mal non Riekaï là-dessus. Elle me plaît cette compo. Elle me plaît cette compo. Ça ça va bien grossir énormément même. Ouais, elle me plaît cette petite compo. Faut même up avec cette texture là en fait, je pense. Ah chiant. Nice. En vrai, euh, il a pris beaucoup. Hein. Il a pris combien T euh, 6 fois. 6 fois 3 pv. Il a pris 18 pv dans le combat, ce gars-là. Ok. Fort bon vivant. Ajoute une copie non dorée. Du... Et là, on est à 2. La question, c'est est-ce qu'on up Moi, je pense que je suis pas mal. Je suis à 22 après, mais... Je pense que j'ai envie de up un, un drôle. Ou alors, up et on transforme... Euh... Le problème c'est que donner des poisons sur euh, des cartes venomisité, vénomisité ça sert plus à rien maintenant. Le problème c'est que j'active pas ça. Après c'est pas très grave. Hein. Ouais j'ai envie de up. Ou alors j'échange euh, ça contre un truc, mais là il y a rien qui m'intéresse. Bah, en vrai on peut changer brillé par ça, mais franchement ça m'excite pas à des masses. Je crois que je vais prendre les rolls. Oh il y a un deuxième Xylos on peut pas l'acheter. Il faudrait virer euh, Elise. Ou alors on vire ça et ça pour le deuxième Xylos, mais là on est un peu fragile. Ou alors on vire Micro et briller Kai pour le deuxième Xylos. Ou alors on n'est pas obligé d'activer le deuxième Xylos. D'acheter le deuxième Xylos. Xylos c'est cool hein. Non, Xylos c'est trop cool. Juste un peu risqué mais. Je peux trop garder Elise pour le prochain tour. Là par contre on peut faire ça. Vous vous débrouillez vraiment bien Ouais C'est pas vrai Ok, c'est belle. belle attaque. Ah on l'a pas tué. Ça scale, ça scale, c'est ce qu'on veut, c'est beau là, c'est beau. Ça scale. Ah, là aussi, mais. Undershold, underzolt. Nice. Super, super. Ça a pris beaucoup de PV encore hein. 12-31, 12-13. Lui il découvre un démon, inflige un point de dégâts égal à son niveau de taverne, est-ce qu'on veut un... ça non? Bah ça ça peut activer le crédit mais pas fan de cette idée. Burk. Bah colosse en vrai je dis Burke mais c'est pas si mal. Est-ce qu'on veut un duo allègre sur quelque chose pour tripler Le problème c'est que je crois qu'on est obligé de garder duo allègre sur le board. Hein. Dommage parce qu'avec ça ce serait cool mais je crois qu'on est obligé de le garder sur le board le duo. Et je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on veut un titus Non. Ça c'est trop tard bien mais c'est un peu tard, on a déjà ça, on peut pas tout jouer. Ah super là-dessus c'est bien mais je pense que c'est mieux mecha parce qu'on peut faire l'effet sur mecha Et on va bourriner sur mes cas, non Ça Ça me parle. C'est gros en face, hein On s'appelle les boubous c'est vraiment très intéressant. Ça manque d'un Anubarak quand même mais. Fais gaffe à ça. Hein. Arrête hein. on arrête de le cibler. Hein. On n'est pas loin hein. franchement on n'est pas loin. Hein. On peut virer Elise, on peut virer réprouver, non ça et ça, ça marche bien, on peut virer Elise là, oh nice, ah, je peux peut-être juste up. C'est cool ça en vrai. A noter qu'on peut magnétiser même si on a le bord de plein maintenant. On peut magnétiser même avec le bord de plein. Avec le HP ça double l'effet bien sûr. Très intéressant lui. Hein. Franchement très très intéressant. C'est vraiment dommage qu'on ait pas eu Anubarak, Je pense qu'on aurait eu une super compo. En tout cas, le, notre early était vraiment très très très cool. Bah, après, je peux choper Gangue gang et Crabouilleur plus tard. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs une carte vers laquelle je vais aller Gangue et Crabouilleur. Mais ça me plaît moi ça. Hein. On va prendre beaucoup beaucoup de points de vie là sur notre gars. Ça manque juste un peu d'attaque mais c'est un beau bébé quand même. Hein. Le patch il sort le 9 mai. Hardy 9 mai. Oh là là il arrive au à 100 points de vie le gars. Hein. Énorme. Hein. Oh là là là là, c'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est tellement dommage que ça manque un peu d'attaque, mais c'est tellement beau. Ok, top 3, let's go. Super ça le top 3. On prend un Leroy, hein, je pense. Hein, à la place de ça. Oh bête. Ah, Leroy contre bête, je suis pas sûr que ce soit très bon. Bon, ça c'est toujours très bien. On veut un autre colosse, pas. Là le gangue écrabouilleur c'est quand même une carte importante. Ah ouais, ça pour tout. Okay. Ça on vire. Ça on vire en vrai. On s'en fout d'en avoir deux, non À moins qu'on ait ça plus ça. C'est nul. Oh, ça est, franchement, il est bien maintenant. 25-37, le gars. En fait, la question c'est On remplace ça par ça Mais je vois pas trop l'intérêt, à vrai dire. <rire> Ou alors un colosse par ça 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1. ça oh, c'est OK ça manque un peu d'attaque malheureusement même si ça c'est un super truc je pense que vous avez une chance de l'emporter donc, si Boubou, bah, c'est pas Boubou, hein. C'est Vénomésité, hein. Ça marche pas, c'est pas comme avant. Hein. Donc, c'est qu'une fois la poison. Donc, les poisons avec Boubou, ça marche plus trop. Fais attention à ça. Ouais. Ça fait des trucs. Ça sera suffisant. Ça fait des trucs. protégé. Ouais, ça fait quand même des trucs. Grenouille, ça reste toujours... Ouais, bah, Grenouille, c'est toujours aussi fort. De hein. toute façon, c'est... Grenouille, c'est une compo... Euh, c'est la meilleure compo du jeu, si tu enlèves les compos APM. Hein. Surtout que là, il y a eu tellement de cartes pour euh, Grenouille... La question c'est est-ce qu'on a, on a... Parce qu'en vrai on peut peut-être survivre à ce combat. Ça va être compliqué mais on peut peut-être. Il faut juste... Para... C'est par rapport au baron quoi. Est-ce que le baron va attaquer J'ai pas l'impression là. Si le baron attaque on peut survivre. Ouais mais le baron il y a camouflage c'est un vilain. Bon, bon, bon, bon, bon. Ah, le baron il va attaquer là non Bam. Est-ce qu'on peut survivre Il faudrait attaquer ici. Non, pas là, là. Non, ça suffit pas. Ok, GG. Bon, bah top 3 c'est beau hein. Euh, on n'a pas eu Anub'arak, on n'a pas eu de baron, enfin de Titus. Euh... Ça manquait un petit peu de stats, mais c'était quand même très intéressant. Et voilà, on, le, le carniflore, on n'a pas vraiment pu l'optimiser. Le, le, mais en tout cas, voilà. Ce, ce Xylos de bonne, là c'est vraiment, vraiment fort. Ok, Ouais, Xylos de bonne, très, très fort. Franchement, à la fin, il monte à plus de 200 points de vie. Donc, s'il a un tout petit peu plus d'attaque. Il y a moyen de faire un très très beau truc avec Gangue et Crabouilleur. Ça peut être hyper intéressant. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle de cette vidéo. Enfin, de cette game. Euh, J'ai ai bien aimé. Bon, mort en vivant, c'est toujours aussi fort, je pense. Hein. Ok. Donc, que y joue euh, des points de vie avec Titus. Donc, le côté euh, Uran. C'est j'aime, elle donne combien plus 66, plus 212, donc ces gemmes, elle doit donner plus 1, plus 3, j'imagine. Ou plus 1, plus 4. Je pense qu'il doit avoir plus 1, plus 4 par gemme, peut-être. Et après, il y a ça, ça, il y a beaucoup de points de vie. Euh... Est-ce que ça suffit, beaucoup de points de vie contre euh, grenouille Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. On va voir. Il y a plusieurs cartes qui augmentent le coût des gemmes, enfin la puissance des gemmes. Il y a un taverne 3 qui donne un endurance en crête de guerre. Et il y a un taverne 4 qui donne 1 d'attaque en ral d'agonie. Comment il a camouflage le au fait Ah avec le naga ouais c'est vrai en fait il a vraiment le naga il, il, il est trop fort dans cette compo Il y a un naga qui taverne 4 qui donne plus 3 plus 5 camouflage C'est trop pété dans une compo comme ça Après il l'a eu deux fois ça veut dire qu'il a gardé les naga en main c'est un peu bizarre Ah remarque il peut garder en main avec ça Pas beaucoup de stats hein, sur les, les créas, hein, même de rien. Je pensais que ça allait faire plus. Hein. Ça a moins scalé que contre nous. Hein. Franchement. Hein. C'est gros quand même, mais ça a moins scalé que contre nous. Après, euh, j'avoue que ça. Waouh, ah non, en vrai, j'ai menti. Hein. En vrai, je suis un sale menteur. Hein. En vrai, je suis un sale menteur. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh mais je, je suis trop un menteur en vrai. C'est <rire> stupide. Hein ok, bon, il reste encore un combat, Kun, mais je vois vraiment pas comment. À moins d'aller choper Zap. Et encore, le, le baron, il est gros quoi. Ouais, plus 1, plus 4, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Donc ça veut dire qu'il a joué avec les cris de guerre. Oh, il est là. Les stats de zinzin, ouais. Ouais, il, il, il va dans la 4, mais... C'est compliqué, hein. Il faudrait du poison, quoi. Et encore, non, c'est même pas poison. c'est Encore une fois, c'est pas poison. Vous voyez, dans ce genre de compo, c'est vénomisité Donc, euh, ça marche qu'une fois. Ok. Il y a un roll, là, s'il y peu. Et... Ça, ça fait quoi active les cris de guerre des serviteurs adjacents. Oh c'est fort avec Kara. Ah non ça marche pas. C'est déclenché le cri de guerre ça. Après, ça fait un taunt. C'est un taunt d'agonie, donc ça sert à rien. Ouais la goule hein, parfois. Petit ce board <rire> Tout Bah en fait avant c'était bata Parce que tu pouvais mettre zap Maintenant en vrai c'est ces compliqué Puis en plus là il joue avec ça un peu bizarre Mais Ouais beaucoup de life Beaucoup de life Ouais sur des petites cartes quoi Après ça c'est quand même hyper intéressant hein. Ah mais il est plus le machin Ah attendez Je crois que c'est bon ça passe hein. Je crois que c'est bon Ça devrait être bon là, je crois. Tout à l'heure, en fait, c'est juste que le, le machin, il s'est réinvoqué. Remarque, là, il se réinvoque. Hein. Ouais, remarque. Euh... Ça, ça, attaque, ça invoque des petits loulous. Le problème, c'est qu'il faut pas que... Le... Ouais, pff, ça... En vrai c'est trop fort avec ça. Non, mais le rat des goûts Le rat des goûts Sérieux C'est débile En vrai, c'est trop fort quand t'as camouflage et le machin. Non, mais encore un rat des goûts en vrai, tu peux pas gagner. En fait, quand t'as pas... En fait, la... taverne 4, la 1-1 la là, fin, qui est le truc qui met la 7-7, c'est nul en grenouille, mais quand t'as Baron Camouflage, c'est méga fort. Merci Barco Bar pour le soutien, merci beaucoup. Merci de ton aide, c'est gentil. C'est mal la taille des rats, quoi. Boum ah, C'est magnifique, un baron camouflage dans cette compo, euh, il, manquait il, il manquait plus que ça pour que ce soit définitivement la compo la plus détestée du jeu. Enfin, en plus ça tape mal pour que, non Oh là là oh, Que peuvent les hommes face à tant de haine, hein là, euh, Théoden il est pas bien. Hein Oh il, est... il meurt jamais le baron <rire> C'est stupide Oh là là, là c'est le coup de trop là. Il s'est bien battu notre ami, hein Notre ami intermittent du spectacle, mais ça a pas suffi là. Ça n'a pas suffi. Il s'est vraiment bien battu.